Bonjour à tous et bienvenue dans Quick, le format où je prends un sujet et j'y réponds va de Quick, parce que ça fait plus de commentaires quand la vidéo fait quand même 52 minutes. Récemment, il a été porté à ma connaissance de manière subtile et pédagogique que certains seraient réfractaires au concept de red flag évoqué dans ma précédente vidéo. Il semblerait qu'un nombre conséquent de personnes préfèrent considérer cette notion comme une sorte d'invention fantaisiste qui n'aurait aucune autre fonction qu'accuser gratuitement des gens avec des motivations politiques cachées. Du coup, je me suis dit que ça serait productif de revenir sur ce thème et d'en préciser d'autres exemples. Alors commençons par cette question, est-ce que les red flags, ça sert juste à accuser les gens qu'on n'aime pas d'être des manipulateurs Non. Parce qu'un red flag, par définition, n'autorise pas à accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Si vous les utilisez à cette fin, alors tout ce que vous démontrez, c'est d'une part que vous n'avez rien compris à ce qu'est un red flag, d'autre part que vous cherchez à les instrumentaliser à des fins de manipulation, et c'est un red flag. Genre un très gros pour le coup. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, un red flag, ça n'est pas une preuve de quoi que ce soit. Si on veut accuser des gens de manière affirmative, alors il faut des preuves au sens fort, des trucs solides, concrets et indépendamment vérifiables. Les red flags, ça n'a pas vocation de prouver que quelqu'un est abusif ou manipulateur, mais uniquement à inciter à la prudence. Ça n'est pas une preuve, c'est un indice, un signal qui doit inciter à se dire « peut-être qu'on cherche à me tromper » ou « peut-être que cette relation est dangereuse ». Non pas à conclure que c'est le cas, mais à redoubler de vigilance. Un red flag, ça peut être plein de choses. Une incohérence dans un propos, un comportement toxique, une rhétorique fallacieuse. Les fameux sophismes qui ont été popularisés par la zététique sont des red flags au sens où lorsque vous en repérez un dans le discours d'une personne, ça doit vous alerter sur un risque de manipulation de sa part et redoubler d'attention sur ce dont on cherche à vous convaincre. Et là, il y a probablement un truc qui vous vient à l'esprit, c'est que des sophismes, concrètement, tout le monde en fait. Et pourtant, on n'est pas tous des manipulateurs. Le plus souvent, c'est juste une erreur honnête ou une inattention. Et donc ça implique que des red flags, quand on en cherche, on peut en trouver chez absolument tout le monde, y compris des gens qui ne sont pas abusifs ou manipulateurs. Et c'est justement pour ça qu'il ne faut surtout pas les confondre avec des preuves d'abus ou de manipulation. Un red flag seul, ça ne prouve jamais rien, et à moins d'être un truc extrêmement clair ou alarmant, du genre qui est pénalement répréhensible, comme des injures rageuses, des menaces ou de la violence, ça ne suffit même pas à se forger une opinion de quelqu'un. Mais ça veut pas dire que c'est rien non plus. C'est un truc qu'il faut savoir repérer, et surtout qu'il faut savoir garder à l'esprit avec lucidité. En se disant, ce comportement est un red flag, peut-être que c'est juste un quiproquo ou une simple maladresse, mais peut-être aussi que c'est l'indice d'un truc plus grave. Et la réaction appropriée, c'est pas de se mettre à hurler comme une alarme en accusant ouvertement le concerné d'être un manipulateur au prétexte qu'on a repéré un red flag, c'est simplement de se dire, je ne vais rien en conclure pour le moment, mais je vais me rappeler qu'il a fait ça, et être plus attentif avec cette personne. Parce que c'est avant tout leur accumulation dont il est important de garder la trace. Un red flag seul, c'est un simple malentendu. Quelques red flags, c'est un risque qui est souvent raisonnable. Mais arriver à des dizaines de red flags cumulés, là c'est un pattern. C'est l'équivalent d'un mode opératoire en criminologie. Ça indique que les signaux en question ne sont pas juste anecdotiques, passagers et accidentels, mais chroniques et constants sur la durée, et donc ça informe d'un comportement abusif ou manipulateur qui va certainement se répéter à l'avenir auquel cas vous ne voulez probablement pas y être exposé quand ça arrivera, et il faut donc y réagir au plus vite en prenant vos distances. L'erreur la plus commune et la plus dramatique des victimes de manipulateurs, c'est simplement de ne pas avoir tenu la comptabilité des red flags. C'est pas un tort qu'il s'agit de leur reprocher, ils en sont avant tout victimes. Mais c'est soit dû à l'incapacité de les reconnaître lorsqu'on est mal informé sur le sujet par exemple, soit dû à la rationalisation, par laquelle on va constamment chercher des excuses pour lui, au manipulateur, simplement parce qu'on a envie de croire qu'il est réellement la personne pour laquelle il se fait passer. Ça peut être parce qu'il nous a fait de belles promesses auxquelles on n'a pas envie de renoncer, parce qu'il a endossé le rôle d'un porte-parole, d'une cause qui nous est chère et à laquelle on ne veut pas risquer de nuire en se privant de ses talents, ou simplement parce que, comme tout bon manipulateur, il se présente sous les qualités que ceux qu'il manipule recherchent chez les gens et dès lors, ces manipulés le perçoivent comme l'incarnation d'un idéal de qualité humaine qu'ils respectent et auquel ils aspirent. Ils ont donc très envie de vivre dans un monde où cette personne idéalisée existe, surtout s'ils ont le privilège de la côtoyer. C'est beaucoup plus agréable et réconfortant de s'accrocher à ce fantasme que de reconnaître que le concerné est plus probablement un vulgaire manipulateur qui joue un rôle pour s'attirer du soutien ou de l'admiration. Ces motivations à nier les red flags peuvent être nombreuses et surtout totalement aveuglantes. Dès lors qu'on ne veut pas croire qu'une personne n'est pas ce pour quoi elle se fait passer, alors on lui cherchera toutes sortes d'excuses pour rationaliser ses red flags. C'est un malentendu, c'est son passé qui le fait souffrir, c'est franchement pas si grave, il le pensait pas vraiment, c'est une période stressante, ça va lui passer, les gens le critiquent parce qu'il dérange, il est un peu maladroit, ça arrive. Il a juste besoin de soutien et d'affection. C'est l'autre qu'il a bien cherché. De toute façon, les autres en face, ils sont pires. Il n'avait pas vraiment choix dans sa situation. C'était juste une blague. Il faut lui pardonner. Tout le monde mérite une 36e chance, etc., etc. En bref, on va nier chaque red flag pour ne pas avoir à questionner l'opinion idéalisée qu'on se fait d'une personne, et en le faisant, on va peu à peu se laisser prendre dans un piège extrêmement dangereux, celui de l'emprise. Plus on va chercher des excuses à une personne malgré ses red flags, plus on va s'investir à sa défense, au point que son intérêt va comme indirectement devenir le vôtre, et vous allez déployer des efforts, prendre des risques, dépenser votre argent, engager votre réputation, ou encore vous brouiller avec d'autres personnes pour prendre sa défense. Et plus vous allez vous investir de cette manière pour le concerner, plus l'idée même de reconnaître que ça ait pu être à tort vous deviendra anxiogène. Parce qu'elle impliquerait d'affronter la honte, parfois très publique, d'avoir été trompé. Cette honte fait partie intégrante du processus d'emprise. Plus vous allez nier les red flags d'une personne et vous investir à la défendre, plus la honte qu'il vous faudra affronter pour vous encourager sera paralysante et le choix de la fuite en avant vous apparaîtra préférable. C'est ce qui fait que dans les dérives sectaires, les adeptes profondément impliqués deviennent virtuellement impossibles à déconvertir, simplement parce que la honte qu'il leur faudrait affronter pour reconnaître avoir fait fausse route, parfois pendant des années, leur est devenue insurmontable. Plus on se laisse prendre à cette emprise, plus s'en libérer peut devenir incroyablement difficile. Le meilleur moyen de se libérer d'une emprise, c'est encore de ne pas s'y laisser prendre, c'est-à-dire repérer le plus tôt possible les red flags qui indiquent un risque de manipulation. Et donc, voilà ce que c'est les red flags, et voilà pourquoi c'est important de les repérer et surtout d'en tenir compte. Plus vous saurez les reconnaître et mieux vous en garderez le suivi à l'esprit, plus vous saurez ajuster en conséquence votre implication auprès de quelqu'un. Personne n'est jamais immunisé contre la manipulation. Même un champion du monde de détection de Red Flag pourrait encore se faire manipuler, et ça lui arriverait sans doute régulièrement. Mais plus vous serez entraîné à les repérer, moins vous serez exposé au risque de manipulation, et surtout, mieux vous serez capable d'en prendre conscience et admettre que vous vous serez fait avoir avant que les taux de son emprise ne se referment complètement sur vous. Mais du coup, on pourrait se demander, qu'est-ce qui différencie un Red Flag d'un truc qui n'en serait pas un par exemple, si un type fait une remarque politiquement incorrecte, comment je fais pour savoir si c'est un red flag ou simplement de l'humour noir Eh bien justement, c'est extrêmement simple, vous n'avez pas à le faire. À partir du moment où vous avez un doute sur ce qui est exprimé par le propos en question, c'est un red flag. Parce que comme je viens de le dire, c'est ça un red flag, un doute, un truc qui vous fait dire « peut-être ». Simplement, il faut y réagir de manière appropriée en lançant une shitstorm à taguer des ministères de la culture comme quoi il faut rendre l'humour illégal parce que c'est trop dangereux, mais en gardant dans un coin de votre tête que peut-être que cette blague n'est pas si innocente que ça. Peut-être que c'est pas un simple quiproquo, mais bien l'indice d'une mentalité à risque avec laquelle vous ne préféreriez pas vous associer. De là, il faut redoubler de vigilance pour vous en assurer, par exemple, approfondir la blague en question pour vérifier si, oui ou non, elle est aussi innocente qu'elle le prétend ou bien examiner la suite des comportements de la personne en restant très attentif à d'éventuels red flags supplémentaires qui pourraient apparaître. Tant qu'on ne remarque rien d'autre d'inquiétant, alors il n'y a pas à s'inquiéter, c'était sans doute une fausse alerte ou un malentendu. Par contre, si on remarque un autre truc, puis un autre, puis un autre, puis encore un autre, puis encore 15 autres, au bout d'un moment, il va falloir appuyer sur le bouton Nope et monter le levier de la distanciation sociale avec lui au maximum. Alors maintenant qu'on a rappelé tout ça, on va voir quelques exemples de red flags supplémentaires pas du tout de manière exhaustive, mais de manière totalement arbitraire, juste parce que quelque chose me dit que ceux sont pertinents à mettre en lumière en ce moment. Je sais pas, l'intuition sans doute. Premièrement, il y a le rationnel distordu. Le fait de chercher à justifier des personnes ou des idées avec des raisonnements qui peuvent avoir l'air convaincants en surface, mais qui soulèvent très vite des problèmes lorsqu'on creuse un peu. Par exemple, imaginons que quelqu'un ait interprété la phrase « Disons que je me dis qu'aujourd'hui, si je devais me foutre en l'air, sans déconner, je les embarquerais avec » comme une menace de mort et qu'on lui reproche d'avoir été excessif, d'avoir tronqué l'extrait, et de ne pas avoir tenu compte du contexte, parce que c'était en fait une simple blague. C'est très plausible en surface, mais disons que vous commettiez l'affront d'aller vérifier, et qu'il se trouve que le contexte élargi de la citation dit en fait la chose suivante. « Il y a des gens qui ont fait des événements privés qui attendaient l'annonce de mon suicide. Sachez-le, c'est vrai, c'est allé assez loin. » En même temps, si je m'étais foutu en l'air, ça aurait pris une autre tournure je pense cette histoire. Mais rassurez-vous, s'il m'arrive quelque chose, sachez que ces idées-là m'ont évidemment abandonné, je vais bien. Disons que je me dis qu'aujourd'hui, si je devais me foutre en l'air, sans déconner, je les embarquerais avec. Mais je dis ça vraiment pour rigoler, parce que j'ai pas du tout envie de me foutre en l'air, la vie est belle. La vie est belle parce que la vie c'est pas ça, ces genres de types-là, leur milieu et leurs valeurs là Eh bien dans ce cas-là, on se rend compte d'un léger problème avec ce rationnel, c'est qu'à moins de considérer que les intentions de suicide dont témoigne l'auteur au passé soient également une blague, ce qui aurait un paquet d'implications sur le narratif, eh bien le contexte de la citation n'est absolument pas à la plaisanterie, mais tout l'inverse. Il est en train d'expliquer au premier degré qu'il a songé au suicide à cause de certaines personnes, mais nous rassure comme quoi il va mieux. Tellement mieux même qu'aujourd'hui il préférait les embarquer avec lui que partir seul. Donc vraiment, on voit bien que de l'eau a coulé sous les ponts, n'est-ce pas Et pire encore, on remarque que le « je rigole » qui suit n'adresse en fait même pas la menace. Puisqu'il dit « je dis ça vraiment pour rigoler parce que je n'ai pas du tout envie de me foutre en l'air », et non pas, par exemple, « je dis ça vraiment pour rigoler parce que je ne souhaite aucun mal à personne », ce qui serait très différent. C'est donc uniquement l'idée d'un suicide qui est nuancée par de l'humour, pas celle d'embarquer des gens avec lui. Et de là, il est au minimum légitime de présumer que si d'aventure il changeait encore d'avis sur la question du suicide, il serait effectivement enclin à embarquer des gens avec lui, ce qui est ni plus ni moins que la définition exacte d'une menace de mort. Donc le rationnel qui cherche à convaincre que c'est une simple blague est un rationnel distordu, et c'est un red flag. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la stratégie du contre-feu, qui consiste à dévier l'attention de soi pour la porter sur autre chose, le plus souvent un ennemi ou un contradicteur. Ça c'est un truc qui s'apparente au gaslighting, mais on en reparlera une autre fois. Typiquement, ça peut être de l'inversion accusatoire, par exemple quand on dit à quelqu'un « t'aurais pu éteindre les chauffages en sortant » et il répond « ah ouais, et toutes ces usines qui polluent t'en parlent pas C'est marrant ça !» Très bien, sauf que c'est pas la putain de question en fait, là on parlait de lui et d'éteindre ses chauffages. Ça, classiquement, c'est le signe d'une question embarrassante, et ça indique que la personne cherche surtout à s'épargner d'avoir à rendre compte d'un propos ou un comportement légitimement questionnable. Quand par exemple vous indiquez que l'argumentaire d'une personne ne vous a pas convaincu, et qu'elle vous répond « Ah ouais, et l'argumentaire de mes contradicteurs t'en parle pas C'est marrant ça !» C'est un contrefeu, et c'est le signe clair que la personne cherche à détourner l'attention, plutôt que de chercher à comprendre pourquoi il n'a pas convaincu, et s'il y a lieu de corriger quelque chose dans son argumentaire. Ensuite, il y a l'antagonisation. Ça, c'est une sorte de réflexe pavlovien des manipulateurs qui s'assure d'immédiatement instaurer un narratif polarisé à la première critique. Si vous n'êtes pas avec lui, alors vous êtes contre lui. Dans le meilleur des cas, vous êtes dévoyé, victime de la manipulation odieuse de ses ennemis, et dans sa grâce, il est prêt à vous offrir une chance de rédemption si vous cessez immédiatement de critiquer et rejoignez ses supporters à la place. Dans le pire des cas, c'est la preuve que vous êtes secrètement animé d'intentions malveillantes, que vous cherchez à nuire. Peut-être même que vous êtes embauché par l'ennemi à cette fin. Et il est très important de ne surtout pas vous écouter, parce que vous ne faites rien qu'à chercher à corrompre les esprits avec malveillance. Très souvent, ça va passer par un procès d'intention, et généralement il est immédiat. C'est-à-dire qu'aussitôt une critique est émise contre le manipulateur, la thèse d'un malentendu ou d'une critique légitime est balancée par la fenêtre d'office, avec des insinuations, voire des accusations ouvertes, d'être animé par des intentions agressives, haineuses, malveillantes, partisanes ou encore vénales. Ça aussi, c'est le signe clair qu'une personne cherche fébrilement un moyen de se dispenser de corriger un éventuel malentendu, parce qu'il sait tout simplement, au fond, que ça n'est pas un malentendu. C'est plutôt qu'il a un petit peu arrangé les faits à son avantage, et donc qu'il n'y a pas lieu de se corriger pour clarifier les choses, il y a surtout lieu d'éviter d'être démasqué. Ensuite, il y a l'inversion ou l'allègement de la charge de la preuve. Typiquement, ça va consister soit à se dispenser de prouver quoi que ce soit avec une rhétorique de type « prouvez-moi que j'ai tort » ou encore « faites vos propres recherches », soit à faire en sorte qu'on se contente d'une preuve qui n'est en fait pas du tout à la hauteur exigée par une affirmation. Disons par exemple que je vous dise, jeudi dernier je rentrais du Mac Drive, et là paf, il y a un ovni qui se pose devant moi, il y a un extraterrestre qui sort, et moi je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là Mais au final il était tranquille, et on a réussi à communiquer en dessinant des trucs sur un calepin, et du coup on est devenu super potes, tellement même qu'il m'a emmené visiter sa planète avec son ovni, j'ai ramené des technologies encore inconnues de l'humanité, et vous savez quoi L'extraterrestre, il m'a tellement kiffé qu'il a dit qu'il reviendrait bientôt nous révéler des vérités incroyables qui vont transformer nos vies pour le meilleur, et en attendant, ils m'ont chargé d'être leur porte-parole sur Terre, donc vous devez tous me soutenir et m'écouter. Et là, disons que vous êtes un zététicien, mais d'une branche de la zététique qui partage pas des infos sans les vérifier, donc un zététicien bien casse-couille. Bah forcément, vous allez me dire, dis donc, cette histoire est tellement incroyable que je ne la crois pas, est-ce que tu peux me montrer une preuve, ou à défaut, fermer ta gueule avec tes conneries et en réponse, imaginez que je vous dise « Mais c'est pas à moi de le prouver Franchement, je vis comme une humiliation le fait qu'on me demande des preuves. Vous avez qu'à le vérifier, vous verrez que c'est possible. Donnez-moi une seule bonne raison que j'aurais d'avoir tout inventé. Et puis de toute façon, là, c'est vous qui m'accusez de mentir, donc c'est à vous de prouver que c'est le cas. Moi, je vous dois rien, pourquoi vous m'attaquez comme ça ?» Si vous vous en contentez, j'ai le regret de vous informer que la branche de la zététique à laquelle vous appartenez, on appelle ça une brindille, et que pour vous, il risque d'y avoir pas mal de boulot. Mais supposons que ce soit une branche un peu plus solide que ça, donc vous avez toujours pas fini de casser les couilles. Et du coup, vous me dites, « Non mais attends, t'as parlé d'avoir communiqué par dessin et d'avoir ramené des technologies, non Donc t'as bien au moins des traces matérielles qui peuvent corroborer ton histoire. Montre-les. » Et là, je vous réponds, « Évidemment que je peux le prouver. Tenez, voilà le ticket de caisse d'une MacDrive daté de jeudi dernier qui prouve que je dis vrai. Et là, on va à nouveau tester la solidité de votre branche, attention. Est-ce que cette preuve est suffisante à me croire ?» Non « Félicitations à ceux qui sont pas tombés dans le piège, c'était difficile. » Effectivement, le poids de la preuve doit être corrélé au poids de l'affirmation. Si j'avais juste dit « J'ai vu une biche jeudi dernier en rentrant du McDrive », éventuellement corroborer ça avec un simple reçu, ce serait suffisant à présumer que j'y verrais. Et encore, « Mais vu que là j'ai affirmé bien plus, alors je me dois de démontrer bien plus. Autrement, vous n'avez pas à me croire. » Alors puisque vous êtes visiblement sur une grosse branche de la zététique qui casse bien les couilles, vous insistez encore. Et là je finis par vous dire, non mais tu comprends pas, les extraterrestres ils me font confiance, je peux pas montrer mes preuves sans me mettre en fou vis-à-vis d'eux, mais bon ok, puisque t'insistes, je vais montrer la preuve à Michel en secret, il va pouvoir confirmer. Je montre la preuve à Michel, et là Michel il fait, ouah wow, putain une culée, la preuve de ouf quoi, comment elle prouve trop de trucs Là encore on va tester la solidité de votre branche, est-ce que cette fois c'est suffisant Toujours pas Ceux qui se sont fait avoir, merci de délaguer vos branches, elles savent qu'à prendre le vent. Pour autant qu'on sache, Michel il est peut-être un peu con, et il peut s'être fait berner par une preuve qui n'en est pas une, ou qui n'a pas le poids qu'elle prétend avoir. Et il n'y a pas besoin de lui prêter des intentions malveillantes pour douter de lui, il n'a pas besoin de mentir et être dans le coup, juste d'être impressionnable. Vous auriez probablement raison de croire que Michel a bien vu quelque chose, le fait qu'il ait menti sur ça serait peu probable. Mais vous ne savez pas exactement quoi, et donc vous ne pouvez pas évaluer de manière indépendante s'il a raison d'être convaincu que ça prouve mon histoire ou non. Peut-être que je lui ai montré un joli dessin trouvé sur internet et que ça l'a impressionné. Peut-être que je lui ai fait un tour de passe-passe en lui disant que c'était grâce à la technologie extraterrestre et que ça l'a bluffé. Peut-être que je lui ai fait voir un objet technologique super futuriste et qu'il n'a pas reconnu que c'était un simple accessoire de film de science-fiction. Tant que vous n'avez pas eu accès à une preuve concrète dont vous pouvez indépendamment vérifier tant le poids que la validité, alors absolument rien ne vous a été prouvé. Tout ce que vous avez eu, c'est un gage de bonne foi ce qui est sans doute mieux que rien du tout, mais qui ne change rien au fait que vous croyez mon histoire d'extraterrestre sur parole, simplement à présent vous croyez à la fois moi sur parole, et à la fois Michel, qui affirme que la preuve qu'il a vue prouverait bien mon histoire. Donc en brousse vous continuez de casser les couilles, et là je vous dis, et voilà j'en étais sûr, ça suffit toujours pas. Moi j'en ai marre, hein. déjà qu'à la base je vous dois rien, et c'est à vous de prouver que je mens, alors maintenant que j'ai présenté des preuves à Michel, c'est bien assez, hein. vous êtes obligé de me croire. Et ça nous emmène au red fact suivant, l'empoisonnement du puits, qui est une technique qui consiste à anticiper le fait que nos preuves ne suffiront pas à convaincre en annonçant préventivement que ceux qui les réclament ne seront pas convaincus. Et dès lors, lorsqu'ils ne le seront effectivement pas, ça prouvera bien que vous aviez raison à leur sujet. Ils s'en foutent des preuves en réalité, ils cherchent juste à vous prendre à défaut par tous les moyens possibles. C'est salaud, vous les aviez bien vu venir, c'est donc que vous avez raison à leur sujet. Et ça, c'est typiquement le signe de quelqu'un qui sait qu'il n'a pas les preuves nécessaires à corroborer ses affirmations. Reprenons l'exemple de mon extraterrestre, et supposons que cette fois, lorsque vous m'aviez demandé des preuves, je n'ai pas juste beauté en touche comme quoi c'est à vous de prouver que j'ai tort et faites vos propres recherches, j'avais aussi pris soin de préciser, de toute façon ça sert à rien que je vous montre mes preuves, quoi que je vous dise vous allez pas me croire parce que vous cherchez juste à me nuire. Regardez tout le monde, hein, je vous prends un témoin que même après avoir vu mes preuves, ils seront toujours pas contents et ils vont m'en demander toujours plus, ça sera sans fin, vous verrez. Eh bien dans ce cas de figure, le déroulé de la discussion, ça aurait été que vous me demandez des preuves, je vous dis que c'est à vous de prouver que j'ai tort, vous insistez, je vous montre mon ticket de caisse du McDrive, ça ne vous suffit pas, je montre un truc à Michel et tout le monde voit que Michel est très très impressionné, ça vous va toujours pas, et bon franchement vous le faites exprès là. Vous voyez bien que vous êtes mal intentionné. Vous demandez des preuves et à chaque fois que je vous en montre vous êtes jamais content. Non mais franchement c'est évident que vous cherchez juste à nuire. En plus c'est horrible ce que vous faites, moi je le vis comme une humiliation le fait que vous me croyez pas sur parole. Franchement, c'est du harcèlement. Puisque c'est comme ça, c'est terminé. Moi, je monte plus aucune preuve, et si quelqu'un ose encore m'en demander, on sait que c'est juste parce qu'il est malveillant, parce qu'on a bien vu que ces gens-là ne sont jamais satisfaits. Je décrète qu'à partir de ce jour, me demander des preuves est une agression, et je me refuse catégoriquement à céder à des méthodes aussi honteuses. C'est convaincant, hein Eh ben, ni vu ni connu, je viens de vous convaincre de croire sur parole mon histoire d'extraterrestre. Si vous vous laissez impressionner par ça, vous vous faites manipuler. Parce que la réalité, c'est que des preuves. Les gens sont en droit de vous en demander exactement autant qu'ils en estiment nécessaire et sur tout ce que vous pourriez affirmer. Et bien sûr, vous n'avez jamais l'obligation de leur fournir. Vous êtes un adulte libre de vos choix, vous avez entièrement le droit de refuser de fournir la preuve de vos affirmations. Par contre, vous êtes aussi responsable de ces choix. Et dès lors que vous refusez de prouver une affirmation, vous êtes aussi tenu d'en assumer la conséquence, qui est que personne ne vous doit de croire votre affirmation sur parole et qu'on est en droit d'informer ceux qui vous croient en l'absence de preuves qu'ils encourent le risque d'être trompés. Si vous voulez être cru, alors vous avez le devoir de fournir des preuves d'un niveau cohérent avec vos affirmations. Et si vous ne voulez pas avoir à fournir de preuves, alors soit évitez d'affirmer des trucs, soit acceptez qu'on ne vous croit pas. Mais personne n'est tenu de vous croire sur parole comme si c'était un dû, même si vous trouvez ça humiliant qu'on vous demande des preuves et que ça vous rend très triste. On va pas remettre en cause toute l'épistémologie juste pour pas froisser vos sentiments et ça nous emmène au red flag suivant, la victimisation. Et ça, c'est un classique des red flags de manipulation, parce que c'est redoutablement efficace pour manipuler, tout simplement. Ça fait appel à notre désir de justice, parce que s'il y a une victime, c'est qu'il y a une injustice, et l'injustice, c'est révoltant. Pour une raison très simple, c'est que si on tolérait l'injustice, eh bien la société serait arbitraire, et donc on n'aurait aucun contrôle sur nos vies. Quoi qu'on fasse, même en s'assurant d'être la personne la plus honnête qui soit, du jour au lendemain, on pourrait être victime d'une injustice nous aussi, et si ça devait nous arriver, on espère au moins être soutenu dans cette épreuve. Donc on a spontanément envie de soutenir les victimes, ne serait-ce que pour nous rassurer nous-mêmes, parce que ça contribue à créer une société dans laquelle les injustices sont combattues. Et donc se victimiser, c'est toujours une stratégie de choix pour un manipulateur. Il a beaucoup souffert, il souffre tous les jours. Franchement, vous avez pas honte de ne pas le croire sur parole alors qu'il a tant souffert N'avez-vous donc aucune compassion Faites preuve d'un peu d'humanité. Ça c'est votre autisme, hein, c'est sûr. J'ai un petit dit les autistes, ils ont du mal avec l'empathie. Là aussi, hein, c'est très convaincant, mais pas pour les bonnes raisons. Parce que figurez-vous que si vous choisissez de croire quelqu'un sur la base de votre compassion, et bien par définition, vous vous laissez convaincre pour des raisons émotionnelles, pas rationnelles. Et il n'y a pas besoin d'être un robot pour ne pas tomber dans ce piège, il suffit de contrôler ses émotions, avoir le réflexe d'en prendre conscience quand quelque chose nous affecte, et redoubler de vigilance pour d'abord s'assurer d'être convaincu rationnellement, et ensuite seulement faire preuve de compassion. Moi de la compassion j'en ai, mais elle va aux victimes, pas aux manipulateurs ou aux harceleurs. Donc pour avoir ma compassion, il faut d'abord me convaincre, c'est un truc qui doit venir avant, pas après. C'est pour ça qu'il faut toujours redoubler de vigilance quand quelqu'un commence son argumentaire, non pas par une explication claire, factuelle et dépassionnée qui adresse un truc précis, mais par un pamphlet à charge des méchants qu'il attaque ou par un plaidoyer sur comment il a trop souffert, partage si t'es triste. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous avez pu remarquer, par exemple, dans l'épisode du drama du Rec ou dans le précédent quick, que lorsqu'on est victime de harcèlement en ligne, des preuves on en a toute une chiadée. Et pourtant vous m'entendez pas pleurnicher à base de tellement souffert, ou encore moins de vous demander de me croire sur parole, sinon vous êtes dans le camp des méchants. Donc quand par exemple quelqu'un qui se prétend harcelé par une communauté n'en a pour preuve qu'un unique exemple qui ne relève pas d'un harcèlement mais de demande tout ce qu'il a de plus légitime, c'est le genre de truc qui devrait immédiatement éveiller votre méfiance et vous pousser à vous assurer qu'on ne se foute pas un petit peu de votre gueule. Et dans la continuité de cette victimisation, on trouve communément un autre red flag très similaire, le signalement de vertu. Celui-là, il consiste à vanter sa bonté d'âme en endossant très publiquement le rôle de la bonne personne de l'histoire, ou plus précisément, ce que le manipulateur pense être attendu de la bonne personne de l'histoire. Parfois, ça repose sur des prémices idéologiques, par exemple, faire savoir qu'on est vierge et donc pur parce qu'on sait que c'est perçu comme vertueux dans une sphère sociale dans laquelle on cherche à se faire valoir, typiquement un groupe religieux dans cet exemple. Parfois, ça repose sur des valeurs plus communes et largement partagées, comme la bienveillance, le pacifisme ou le pardon, dont il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire, mais on en reparlera une autre fois. Un exemple de ça, ça serait le type qui appelle au calme en faisant bien savoir publiquement qu'il ne souhaite le mal de personne, pas même des michons qui ne sont pas gentils, voire parfois qui tend l'autre joue. Bref, qui fait son Jésus-Christ de Wish dans des circonstances où il est clairement question de convaincre qu'il est la bonne personne dans un conflit, donc typiquement dans un contexte où il a déjà instillé un narratif d'antagonisation, dont on a vu qu'il consiste à pousser à choisir entre deux camps. Ça s'inscrit comme je le disais dans la continuité de la victimisation, parce qu'il s'agit ni plus ni moins que de donner des gages d'inoffensivité. On ne souhaite de mal à personne, et dès lors on ne saurait être l'agresseur. C'est donc évident qu'on est forcément la victime dans l'histoire. Et là où il y a une victime, c'est qu'il y a un agresseur, ce qui nous emmène au red flag opposé à celui-ci, le dénigrement. Un moyen efficace de savoir si vous avez affaire à une critique honnête ou à une attaque vindicative, c'est de discerner si la critique qui est exprimée adresse un discours ou des actes, ou bien vise à dénigrer une personne dans son identité. C'est une distinction qui est souvent difficile à faire, parce qu'une critique, même légitime et pertinente, est souvent ressentie comme une attaque personnelle par celui ou ceux qu'elle concerne. Mais ça signifie pas qu'elle en est une. Si je dis « Tu as utilisé un sophisme », ça n'est pas la même chose que si je dis « Tu es un sophiste ». Dans le premier cas, je pointe une erreur, et je laisse donc ouvert la possibilité d'une correction. La personne peut me dire, par exemple, « Effectivement, c'était un mauvais argument, je vais en utiliser un meilleur à la place », ou bien « Non, dans cet usage, ça n'est pas un sophisme, c'est recevable pour telle raison ». Notez en passant qu'il n'y a pas besoin d'admettre un tort pour répondre correctement à cette critique. On peut juste clarifier pourquoi on pense avoir raison. Parce que si on pose comme condition à la bonne foi que l'autre reconnaisse qu'on a raison, bah c'est nous le sophiste en fait. Mais dans le second cas, quand je dis tu es un sophiste, ça n'est pas une critique, c'est une attaque à la personne. Je ne suis pas soucieux de la qualité des arguments employés, je cherche juste à dénigrer une personne pour dissuader une audience de l'écouter. Et ça c'est un red flag, parce que quand on est en capacité de convaincre, on n'a pas besoin de décrédibiliser son interlocuteur. Il suffit d'argumenter clairement et rationnellement, et vous inquiétez pas qu'il va s'en occuper tout seul de se décrédibiliser. Et il existe toutes sortes de techniques qui relèvent de ce dénigrement. Par exemple, le tout coquet, AKA, l'argument du ⁇ tu fais pareil ⁇ Par exemple, ⁇ tu m'accuses de manipuler les gens, mais c'est en fait toi qui les manipules en ne te contentant pas de mes preuves ⁇ Le victim blaming, par exemple, ⁇ elle l'a bien cherché vu comme elle a guiche ⁇ Le procès d'intention, par exemple, ⁇ il est animé par de la haine, ne l'écoutez pas, il risque de corrompre votre innocence ⁇ ou encore l'appel à l'indignation aka le carénisme, qui consiste à cacher ses intérêts personnels ou idéologiques derrière des grands principes universels, des droits fondamentaux, un héritage culturel ou des grands principes moraux pour appeler à un outrage de masse contre une personne ou un groupe antagonisé. Par exemple, jamais je ne me ferai vacciner, c'est la liberté de disposer de son corps qui est en jeu. Ou encore, quoi Une camisole dans un spectacle Mais allô la psychophobie quoi Ministère de la culture, y a rien qui vous choque et plus marrant encore, si vous fusionnez les deux précédents red flags, à savoir le signalement de vertu et le dénigrement, vous en obtenez un nouveau, l'injonction paradoxale. Alors celui-là, attention, il est subtil, on est sur du Pokémon rare là. Et c'est une technique qui permet des dingueries assez remarquables, comme par exemple, appeler au harcèlement contre quelqu'un au travers d'un appel au calme. Ouais, j'avais prévenu, hein, c'est du red flag de niveau expert à détecter ça. Mais en gros, ça consiste à signaler sa vertu en appelant au calme, et à dénigrer dans un même temps une personne, le plus souvent avec un procès d'intention. Ça va vous donner une rhétorique du style S'il vous plaît, ne le harcelez pas. D'accord, il cherche à me nuire et me fait terriblement souffrir, mais je ne veux pas qu'il soit harcelé, car je ne souhaite ça à personne, pas même à quelqu'un qui le mériterait parce qu'il me fait autant de mal que lui. Donc s'il vous plaît, je vous le demande, ne le harcelez pas. Je sais bien qu'il le mériterait, mais ne le faites pas quand même. Il suffit de l'ignorer, c'est pour son propre bien. Pardonnez-le, mon père, car il ne sait pas ce qu'il fait. C'est convaincant, hein Ah ouais, je vous ai prévenu, ce niveau expert. Et si vous êtes un peu attentif, vous avez probablement remarqué que loin de vous donner envie de vous calmer et de lâcher l'affaire, ça vous donne surtout envie de vous engager encore plus dans la défense de celui qui dit ça. Parce que merde quoi, il est tellement gentil et inoffensif, il prend même la défense du mec qui le fait souffrir. Et l'autre connard là, non seulement il s'excuse pas de lui avoir fait du mal, mais il continue de le faire souffrir. C'est honteux Franchement on en vient à avoir envie de lui péter la gueule, vous trouvez pas Et bah c'est exactement le but de la technique contrairement à un véritable appel au calme, qui consisterait à dire par exemple « calmez-vous, tout le monde a le droit d'avoir son opinion, argumentez sans agressivité et ne cédez pas aux provocations ». Ici, il s'agit de simultanément signaler sa vertu en jouant le Jésus-Christ de Wish qui ne veut de mal à personne et qui tend la joue gauche, et dans un même mouvement, bien antagoniser un contradicteur en insistant systématiquement sur la méchanceté dont il fait preuve et la souffrance qu'il occasionne. Loin d'inciter au calme, cette injonction paradoxale qu'on peut synthétiser sous la forme « Il me fait terriblement souffrir, surtout ne lui fait aucun mal », sert en réalité à exalter un contraste entre l'inoffensivité dont on se prétend et le sadisme dont on accuse l'autre. Et ça vise un but très précis, exacerber un sentiment d'indignation auprès d'une audience qui va alors se faire un devoir moral d'intervenir à la faveur de la prétendue victime, y compris parfois de manière totalement excessive. Parce qu'après tout, l'injustice insupportable de la situation justifie bien qu'on recourt à n'importe quel moyen pour y mettre un terme. Et le mieux, c'est que cette technique permet aussi au manipulateur de couvrir son cul, parce qu'elle permet de se désolidariser au premier débordement en disant « Oh là là, mais non, moi j'ai appelé au calme, je voulais pas que les gens le doxent et l'accusent de maltraitance animale. Franchement, je cautionne pas ses comportements, hein, ne le harcelez pas. Même si je souffre atrocement de ce qu'il me fait subir, soyez gentil. Ne lui faites pas ce que lui me fait, même si vous voyez qu'il continue de le faire et que j'en souffre atrocement. Ne cherchez pas à l'en empêcher, s'il vous plaît, faites-le pour lui. » Et souvent, ceux qui sont à l'origine de ces débordements, qui à la base se sont investis très personnellement à la défense de la prétendue victime, vont être alors jetés comme des vulgaires Kinex usagés par leurs manipulateurs, comme quoi ils ne cautionnent pas ses comportements parce que lui il est gentil et il appelle au calme. Et ils vont se retrouver comme des cons à se dire « Ah oh, bah ça alors, j'ai été manipulé !» Si seulement il y avait eu des Red flags qui m'auraient éventuellement permis de le voir venir. Mais avant d'en arriver là, et parfois encore après quand ils sont pas spécialement futés, ces débordements vont justement consister en un autre red flag, un gros celui-là, qu'on peut résumer comme de l'intimidation. Ça va consister en du harcèlement, des appels au harcèlement, des menaces, de la diffamation, et puis surtout, toutes sortes de procédés à vocation punitif. En résumé, un comportement qui traduit une volonté non pas de corriger une erreur, rétablir un dialogue, clarifier une situation ou alerter sur un risque, mais purement et simplement de faire regretter à quelqu'un l'affront qu'il a commis en osant adresser une critique à une personne ou un groupe de personnes. Typiquement, un manipulateur va utiliser ses victimes comme des chiens d'attaque à qui il va laisser faire le sale boulot à sa place. Non seulement parce que ça le dispense, comme je l'ai dit, d'encourir le risque d'avoir à assumer les conséquences de ses comportements, mais aussi parce que, pour cette même raison, ça en débride l'intensité et le potentiel de nuisance. Si vous cherchez à intimider quelqu'un pour faire taire une critique contre vous, vous avez intérêt à au moins être discret pour que ça n'entache pas trop votre réputation. Mais si à la place vous parvenez à manipuler une, voire plusieurs personnes pour le faire à votre place, alors peu importe le risque qu'ils prennent, c'est leur problème, pas le vôtre. Et plus ils seront en roue libre, plus ça vous sera profitable. Et c'est là qu'il est très important de garder à l'esprit que souffrir ou être manipulé n'excuse jamais de faire souffrir ou de manipuler les autres. S'il est commun de trouver des dynamiques où les gens sont à la fois victimes et coupables, le fait d'être victime n'absout pas les concernés de se rendre coupables. C'est au mieux une circonstance atténuante, et encore pour ça il faut parvenir à le prouver. Mais au bout du compte, chacun est responsable de ses actes, et peut être tenu d'en assumer les conséquences, y compris aux yeux de la loi. C'est pour ça que même lorsque vous êtes convaincu d'être témoin d'une injustice grave et insupportable, contre laquelle vous vous sentez comme obligé de lutter pour y mettre un terme, c'est toujours capital pour votre propre bien de contrôler, pondérer et réfléchir votre réaction et de ne pas céder à la tentation de recourir à des méthodes qui outrepassent le cadre de la légalité. Parce que ça peut avoir des conséquences lourdes à assumer sur vos vies, que ce soit en termes de réputation, de relations sociales, d'opportunités d'avenir, voire même de sanctions pénales. Et si un jour ça devait vous arriver, n'allez pas imaginer une seconde que votre manipulateur irait mettre en péril son intérêt personnel pour voler à votre secours par reconnaissance pour votre dévotion à sa cause. Parce que le principe d'un manipulateur, c'est qu'il en a strictement rien à foutre des gens qu'il manipule. À l'instant même où des conséquences risqueraient de l'éclabousser, il va au mieux disparaître dans un écran de fumée, au pire, balancer leur ancien allié ou plutôt chien d'attaque sous le bus, et n'aura aucune hésitation à le pourrir par tous les moyens possibles pour sauver son petit cul. C'est là toute la gratitude que vous pouvez attendre d'un manipulateur. Et voilà pourquoi savoir repérer le red flag est non seulement utile, mais même capital ça n'est pas un jeu ou une lubie qui servirait à inventer des prétextes à critiquer des gens dans le cadre de disputes puériles. C'est une compétence réelle qui, correctement employée, peut ni plus ni moins que sauver des vies. Parce qu'être victime de manipulation et d'abus peut avoir des conséquences sérieuses et même dramatiques sur soi-même mais aussi sur les autres, y compris ses proches. Comme je l'ai déjà dit, une fois qu'on s'est laissé prendre au piège de l'emprise, en sortir peut être incroyablement difficile et même virtuellement impossible. Et s'il est impossible de s'immuniser totalement contre ce risque, parce qu'aussi doué que vous puissiez être pour détecter la manipulation, il existera toujours un manipulateur assez doué pour tromper votre vigilance, reconnaître les red flags et surtout les prendre en compte pour ce qu'ils sont est le seul et unique moyen efficace de se protéger contre ce risque du mieux possible. Et peut-être que ceux qui cherchent par tous les moyens à vous convaincre du contraire, eh ben c'est pas votre intérêt à vous qu'ils ont en tête. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à harceler les pouces bleus, les partages, les commentaires et les abonnements. Et si jamais vous êtes profondément outragé par l'injustice financière dont je suis victime, n'hésitez pas à m'envoyer vos grosses outines sur Tipeee ou Utip. Parce que j'ai beaucoup souffert, alors soyez humains quoi, faites preuve de compassion. Poutou sur vos cœurs, d'ici la prochaine, prenez soin de vous, et surtout, restez sauvages.